donc euh, j'espère que j'ai répondu à ta question à ce niveau parfaitement, parfaitement, moi le truc que j'ai vu que je, que je constate beaucoup dans la communauté noire, notamment de, de la part de ceux qui viennent du continent africain, c'est une phobie du crédit on a peur de prendre des crédits ah ouais. <rire> c'est à dire comme tu sais je, je pense que c'est aussi lié peut-être au, à la culture tu sais chez nous en général ouais. les gens ne construisent pas à crédit le papa construit avec son salaire et la ouais. maman aussi, donc on habite dans la maison, on, enfin les parents, on est d'abord en location, c'est le process classique, on est en location, les parents achètent un terrain, ensuite on fait la fondation, ensuite on fait le rez-de-chaussée, dès qu'on mmh. fait le rez-de-chaussée, la famille vient habiter dedans. Maintenant mmh. donc les gens sont dedans, petit à petit, le papa va terminer la maison jusqu'à la fin. Donc en fait, on n'a pas grandi dans un contexte avec l'endettement. Et l'endettement est synonyme dans l'esprit de beaucoup de personnes de mauvaises choses. Et donc mmh. j'ai remarqué que même ici là en Europe, euh, malheureusement, les gens, justement, ça empêche qu'on ait une bonne éducation financière par rapport au crédit. Et ça fait que mm -hmm. les gens prennent de mauvais crédits. Euh, mm -hmm. Les gens ne savent pas vraiment différencier c'est quoi un bon, de mauvais crédit. Et donc, du coup, tu as beaucoup de gens qui, qui prennent des crédits pour se faire plaisir. Je connais des gens hein, qui gagnent euh, 3 4000 4 000 euros. À la fin d'année, il a bien bossé. Il se fait plaisir, il va s'acheter une voiture à 80 ouais. 000 euros. Mais il, il prend un crédit. Euh, ouais. Tu as un autre Bref, je veux dire qui, qui va acheter sa résidence principale Il ne comprend pas qui doit la négocier ainsi de suite Donc du coup, tu, tu, tu as plein plein d'erreurs Comme ça que les gens font dans les crédits Et Puis surtout, tu as le cas ultime De la mmh. personne qui a un bon poste Qui a un bon salaire Mais qui veut acheter cash Ouais <rire> Donc, ça, <c> <rire> qui se bat pour acheter cash et, et pourtant, euh, il est impossible Mais je dis bien impossible De s'enrichir dans une société capitaliste Sans effet de levier C'est impossible. impossible Impossible impossible. Moi, j'ai juste une question à poser à l'audience Ça Regardez juste enfin, ce téléphone, c'est un iPhone. Vous avez Samsung. Toutes les grosses entreprises sont endettées. Pourtant, ils ont de l'argent. Ils fonctionnent comment Donc, à un moment, il faut copier ce qui marche. Il faut copier, adapter, couler ce qui fonctionne en fait par rapport à nous. Donc, moi, ce que je me dis, pour, par, par rapport au crédit, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est que les gens, ils se disent, ils voient le crédit comme quelque chose de mauvais. Oui, tu dois payer des intérêts, oui, ceci, cela, oui. Mais... Et une fois de plus, ça revient au biais cognitif que je disais tout à l'heure. C'est que quelqu'un veut du résultat, mais inconsciemment, il mène des actes qui n'emmènent pas vers ces résultats. Donc, typiquement, à croire que le crédit, c'est une mauvaise chose. Alors que si tu te dis, OK, voilà ce que je veux, et tu, et tu réfléchis en te disant, mais comment faire pour atteindre cet objectif-là Tu vas te rendre compte que tout… Moi, je ne connais pas un seul investisseur, multimillionnaire, millionnaire, milliardaire, qu'il est devenu sans prendre de crédit. Dans un moment donné, les gars, il faut, il faut, il faut couper. Il faut, copier, il, faut, il faut copier ce qui marche, en fait. Il faut copier ce qui marche. Et moi-même, par exemple, je, je, je suis dans un exemple. Typiquement, ce téléphone-là. Moi, en fait, j'utilise... La façon dont je fonctionne, c'est que je me dis... Quand je vais quand je m'acheter quelque chose, je me dis... Quel est l'investissement qui va me payer ça Ce téléphone-là, c'est un, une place de parking qui paye ça. C'est une place de parking. C'est mon parking que j'ai acheté quand j'étais étudiant. Euh, quand, enfin, quand j'étais étudiant en, au, au commissaire au compte. Enfin, pour devenir expert comptable, c'est un parking que j'ai acheté qui paye ça 80 euros par mois. C'est-à-dire l'équivalent de 100 et quelques dollars par mois. Il n'y a aucune de mes dépenses que je paye de ma propre poche. C'est toujours un cash flow qui paye. Donc, c'est de voir ça en fait. Il faut voir le crédit comme un accélérateur. Un accélérateur, c'est-à-dire c'est comme si tu prends une avance dans le temps. Je te, je te donne exemple un exemple d'un client à moi. Il nous voit en coaching. Il me dit euh, très bon salaire, hein, 4000 dollars par mois, etc. Il me dit, Florian, euh, j'aimerais investir en immobilier, par... mais par contre, j'ai zéro. J'ai zéro, tu vois. Il me dit, j'ai pas d'argent. Je lui dis, ok, a... sur mon fonds, c'est marqué financement créatif, Tout le monde me connaît pour ça. Moi, je lui dis que non, on... si te faut l'argent, on va trouver l'argent, il n'y a pas de problème. Et il commençait un peu à... Il était un peu réticent. et Je lui dis, ai posé une question. Je lui ai dit, euh, bon, pour acheter pour acheter ton, ton, ton, ton, ton bien immobilier, il te faut à peu près 20 000 de mise de fonds, bon sachant qu'il y a des apports, sachant qu'il y a des moyens même de récupérer ça. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Il me dit oui, je lui dis bon, par rapport à ton salaire, ça te prendrait combien de temps pour avoir ces 20 000 Il me dit deux ans. <rire> tu vois, je lui dis ok, deux ans. Donc, tu vas rester pendant deux ans à ne rien faire, sachant que l'immobilier ici, bon, on va, on, genre, je, je mets ça entre, entre parenthèses parce qu'avec la crise, c'est un peu… Euh, ça, c est, c est, c est, stabilisé mais ici à Montréal en moyenne, tu prends entre 7 et 11% par an. Tous wow. les propriétaires à Montréal en moyenne, là ils ont fait une moyenne hein, sur l'île de Montréal, ont pris en moins 35 dollars. Donc tu, tu te dis, en un an, tu prends 35 dollars sans faire sachant que les 35 dollars tu peux les récupérer. Hein. C'est pas genre si 35 dollars et tu es obligé de vendre la maison pour juger le cash, c'est que tu peux aller voir la banque. Tu dis, oh, ma, mon appartement a pris 35 dollars ou mon hébergement a pris 35 dollars, redonner moins une partie de ce montant là, il te donne sans problème. Tu vois, donc moi je l'ai je, je lui ai dit, écoute. Ça te prend deux ans pour avoir les 20 000. Donc, toi, tu es prêt à perdre en moyenne 35 000 dollars x 2 en ne, en, en ne passant pas à l'action. Viens, on bosse ensemble. On allait lui trouver 40 000 dollars en financement créatif. Il a acheté deux condos, dont deux appartements avec ça. Et son cash flow rembourse le crédit du 40 000 dollars. Clair, net. Voilà. Donc, c'est pour dire que le crédit est, tu vois, mais pourtant, là, là il a, et en plus, il a fait deux acquisitions. Donc, s'il partait de son scénario normal, qu'est-ce qui se serait passé Il aurait mis quatre ans parce qu'il aurait essayé 20 000, allez hop, après encore deux ans. Donc, c'est ça. Donc, clairement, le crédit, c'est pour moi, c'est Non, sans crédit, sans crédit, sans crédit, en, en, en, en ce moment, tout est enfin le crédit, c'est gratuit. quoi Quand on voit l'époque de nos, de nos parents, où on nous parler des taux à 18%, 25%. Là, c'est limite du bénévolat, quoi, tu vois. Donc, il faut clairement en profiter. C'est vrai que les taux sont très très bas ces derniers temps, vraiment très très bas. Et ça, c'est vraiment cool. Et il faut pouvoir en profiter. Donc, c'est bien, bien que tu, tu le rappelles.